Salut, bonjour, bonsoir, c'est Geek et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo un peu euh, différente des autres, une euh, vidéo d'avis d'un jeu que j'ai essayé euh, la bêta et que tout le monde, euh, enfin que certaines personnes ont pu jouer à ce jeu, qui est Sea of Thieves en quelque sorte, euh, en version française, la mère des voleurs. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous parler du jeu en général et mon avis personnel pour euh, peut-être vous intéresser à jouer à ce jeu et jouer entre amis. Bah, je vous expliquerai ça après. Donc le principe du jeu est en quelque sorte devenir un vrai pirate, c'est-à-dire naviguer dans les mers, trouver des trésors, voir rouer les trésors avec la carte ou tout simplement découvrir une énigme avec euh, un texte et faire des quêtes et gagner beaucoup d'argent pour s'améliorer son staff. Donc le jeu au début euh, je me suis dit c'est euh, vite fait avec le 3 j'ai cru que c'était un jeu tout simplement euh, déjà vu j'ai envie de vous dire parce que au début je crois que c'était un jeu où le principe du jeu c'est euh, tout simplement comme un peu un style d'overwatch etc mais non ce n'est pas Overwatch. Quand j'ai essayé, c'est plus, euh, plus un peu stratégie et en même temps euh, action et combat, donc ça, ça mélange un peu les deux et euh, je trouve que c'est une bonne idée qu'il faut en même temps s'occuper de soi-même et attaquer les ennemis. Du coup sur la bêta, on a pu, enfin j'ai pu et on a pu avec des amis, jouer à plusieurs ou en solo, donc le gameplay change un peu, enfin... Quand je dis gameplay, c'est selon le nombre de joueurs que vous êtes, parce qu'après, il y a des ordres à faire, il y a des trucs à faire, etc. Il y a plusieurs options pour euh, vraiment avancer et euh, jouer tactique sur le jeu, parce qu'il faut s'occuper des canons, il faut s'occuper des voiles, il faut s'occuper euh, de l'encre, voilà, il faut s'occuper de tout sur le bateau et même des ennemis quand ils vont s'approcher de vous pour vous attaquer donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu où par exemple il faut réfléchir à tout etc donc pensant sur la bêta on pouvait avoir que deux types de cartes c'est à dire la carte où on a une île et une croix où il faut la chercher et une carte où il y a un texte où il faut comprendre l'énigme. bon évidemment les énigmes sont assez simples c'est tout simplement le titre de l'île où il faut y aller et ensuite une énigme commence à apparaître d'abord on a les lignes du texte pour savoir sur quelle île on est et après, euh, plus on se de l'île et plus on essaie de trouver où est le, euh, le trésor. Et donc après, euh, le texte apparaît et euh, il te dit qu'il faut aller au centre, tout en bas, et un plus à gauche et à droite. Voilà, c'est à peu près des idées comme ça. Après, sinon, dans le shopping, pendant ce temps sur la bêta, on n'avait que 2-3 magasins, par évidemment pour les quêtes. On a à peu près deux magasins, je crois bien, où on pouvait euh, tout simplement se faire un petit stuff euh, pirate et ensuite on a un stuff, peut en quelque sorte rajouter un skin supplémentaire à, à nos, euh, nos instruments de musique, ou à, tout simplement à nos armes. Quoi. Et il y avait un, un fusil à pompe, euh, enfin, je sais plus c'est quoi le nom euh, de l'arme, mais ça ressemblait pour moi à un fusil à pompe. Enfin. Ensuite, il y a les types de coffres où, euh, par exemple, on peut se taper des coffres, euh, notamment, moi, je me suis euh, chopé un coffre avec euh, mon ami Darkos, un coffre où euh, on était totalement bourré, euh, enfin, bourré par là, parce qu'on peut être bourré dans le jeu et on pouvait vomir, etc. C'était assez drôle, mais, euh, en vrai, le coffre, quand on le prenait, on ne pouvait pas vomir, mais on, on, on bougeait à gauche et à droite, qui se baladait et qui tournait à gauche et à droite. Et euh, après il y a d'autres coffres comme ça aussi qui est euh, comme par exemple un coffre que j'ai eu en, à quatre personnes qui est un coffre euh, pleureur et à chaque fois qu'il pleurait il y a le bateau qui commençait à couler quoi il fallait se, du coup s'occuper avec euh, les sous etc pour pouvoir euh, survivre. Bon du coup je vais vous donner mon avis euh, final de ce jeu alors je vais vous dire sincèrement c'est un très bon jeu. Bon il y a juste un peu le prix qui fait un peu mal au cul mais euh, après je pense que si vous jouez tout seul bah, Forcément, vous avez plus s'ennuyer, car en vrai, si vous jouez tout seul, ça va être très dur, parce que les parties où je faisais, où je jouais avec entre amis ou tout ça pour solo, c'est que on pouvait rencontrer d'autres joueurs, et souvent les joueurs qu'on pouvait rencontrer, ils jouaient tout seul. Et du coup, d'avant, quand tu te tapes un bateau avec quatre euh, personnes dessus, bah, t'es sûr de te faire bolosser tout de suite, quoi. Donc pour ça qu'il faut avoir des amis et euh, aussi de la stratégie un peu avec tes amis parce que si par exemple il y en a un qui, euh, qui veut conduire et qu'il y en a 10 milliards qui veut conduire bon évidemment le joueur maximum est bien sûr de 4, bon, en fait pas, bah si il y a 4 personnes qui veulent prendre le volant bah heureusement euh, <rire> c'est un peu con quoi, et on n'avance même pas, il n'y a même pas encore l'encre qui est levée et les voiles ouvertes donc il faut vraiment que vous ayez euh, des amis, on va pas dire super intelligents, mais qui sont, euh, qui peuvent faire un... Un ordre, quoi, qui peut faire quelque chose dans le bateau, quoi. Ensuite, les graphismes euh, de ce jeu, je vais dire, sont très originales, les musiques sont euh, très sympas, c'est, euh, ça, ça peut être dans les thèmes de pirates, c'est tout sympa, c est, c est, ça peut être totalement dans mes euh, dans mon OST pour écouter, pour me détendre et tout, et aussi pour euh, se détendre et euh, se dire que j'ai envie d'être un pirate, allons-y. Et ensuite, euh, je pense que le style Petit défaut, bon, évidemment, c'est bien sûr qu'il faut jouer à plusieurs pour euh, éviter de se faire bloquer, mais euh, c'est que euh, le jeu, je crois qu'il sera avec des voix anglais, bah bon, après, euh, c'est mon simple avis, après, évidemment, je sais que <rire> les versions françaises, il y a certains qui aiment certains qui n'aiment pas. Moi, c'est assez drôle euh, d'entendre les voix françaises parce que bon ça peut être du ridicule ou du super bien fait ça me fera toujours marrer et, euh, etc. D'ailleurs je vais vous dire franchement pourquoi euh, je soutiens un peu ce jeu parce que l'équipe qui s'occupe du jeu qui est rare c'est euh, les personnes qui ont fait euh, les, des excellents jeux à rétro comme Donkey Kong Country, Pat euh, Dike, je ne sais plus comment on le dit. Il a fait aussi Bonjour kazooie Bon après, il a commencé un peu à faire des jeux un peu style merdique, un peu on va dire, euh, sur Xbox. Mais là, ils ont, là ils ont sorti un bon jeu, je pense. Et du coup, si euh, s'occupent un peu euh, du jeu comme il faut, pas comme ce qu'ils ont fait sur d'autres jeux, bah je pense que Rare euh, fait son grand retour sans euh, se faire vraiment. Euh, se faire vraiment forcer à faire des jeux un peu pourri on va dire. Donc voilà, c'est mon avis de ce jeu. Je sais pas si ça vous a convaincu un peu du jeu. Je vous montre un peu quelques gameplays euh, du jeu pour euh, vite fait regarder votre propre avis. Donc moi ça m'a vraiment plu, donc je peux peut-être l'acheter mais pas dès maintenant parce que bon, le prix coûte cher et il faut que je demande à des amis de jouer avec moi. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, donc vous faites votre choix, mais euh, la meilleure chose à faire, c'est avoir des amis pour y jouer. Voilà, parce que sinon, euh, tout ça, ça va être pénible et très facile pour euh, se faire attaquer, mais bon, si vous êtes en 1v1, euh, ça peut être simple, mais après, il faut gérer la tech. Donc voilà, donc je vous fais euh, des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, amusez-vous, et à une prochaine vidéo. A plus